Ce soir, au cours du programme, nous vous donnerons des nouvelles Gipro. La suite de nos informations. Si vous avez l'impression de vivre des journées répétitives, de c'est oh très simple. Partez en promenade, Monsieur Gluziki. Hé hey, File oh non. File, connard Tu n'as rien à faire ici, tu dois rester confiné chez toi et ton attestation, t'as ton attestation, Mais... elle est où l'attestation Elle est où l'attestation Et le masque, il est où le masque Et ton hydrogel Hein Ton hydrogel, il est où Ah, ah Il a touché une surface métallique Oh Oh merde alors vous les confinards Eh, hey, File File, connard Qu'est-ce que je t'ai dit déjà Ah, mais dis à ton chien de me lâcher, bon sang C'est-il pas vrai C'est-il pas vrai C'est-il pas vrai euh, Et rassure-moi, t'as pas encore touché de surface métallique aujourd'hui euh. Et pour de confiner, n'oubliez pas votre thermomètre, parce que ça pourrait chauffer aujourd'hui. Excellente confination Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Monsieur Kluziki.